Bonjour Sibeth, bienvenue en France. Si vous me regardez, je vous encourage à faire un bon accueil à notre nouvelle camarade franco-sénégalaise ou sénégalo-française. Ne pas être trop méchant avec elle. Moi, euh, je félicite, j'applaudis des deux mains et j'attends avec impatience ses premiers pas dans le paysage média politique. Alors oui, je vous sens d'emblée revêche, vous vous dites, avait-on vraiment besoin d'aller chercher des communicants au Sénégal Des Sénégalais, j'en ai déjà plein ma rue, bon, vu comme ça. Mais ne vous montrez pas trop vite d'odieux discriminant, discriminateur. Prenez un pas d'amalgame mille, hein, on suppose, ça marche mieux, allongez-vous et écoutez-moi, vous n'avez pas l'air très au fait des enjeux de la balance commerciale des échanges Nord-Sud. Le déficit, suivez-moi bien, commercial du Sénégal dans ses échanges avec la France avoisinant les 700 millions d'euros, notamment parce que le Sénégal n'est pas exportateur de grand-chose, hein, euh, euh, dans l'ordre des, des poissons, des crustacés, des melons. En, en 2019, ça ne pèse pas très lourd tout ça, on pourrait peut-être même mettre à penser que avec des, en exportant des produits à plus, euh, plus haute valeur ajoutée bon, enfin, en tout cas la valeur ajoutée euh, c'est justement ce qu'ils nous ont exporté avec si bête ça ne s'invente pas comme prénom c'est la valeur ajoutée du Sénégal à la France, pour nous remercier peut-être d'avoir fait du Sénégal l'un des 16 pays prioritaires à notre aide publique au développement ou, ou, ou, ou plus prosaïquement ce ROC, R-O-Q-U-E, manœuvre d'échec incongru consistant à inverser roi et tour, ce ROC a-t-il à voir avec la découverte récente d'hydrocarbures au Sénégal et la signature en mai 2017 d'un accord concernant l'offshore profond Bon, hein, comme, disent, comme disaient les inconnus en leur temps, euh, cela, ne nous, cela ne nous regarde pas. Alors, on connaissait la cote de l'effet bantillé auprès du président français celle du noir suisse auprès de la secrétaire d'État à l'égalité. Si vous ne voyez pas à quoi je fais allusion, dans le coin de l'écran, en haut à droite, le récit, la lecture des aventures érotiques de Marlène Schiappa, euh, C'est maintenant le Sénégalais qui a la côte auprès de l'Elysée. évidemment, pas n'importe quel Sénégalais, il n'est pas allé le chercher à Gare du Nord. Il a pris une femme socialiste, hein, socialiste donc, biberonnée au progressisme, au libéralisme et aux droits de l'homme, et ostensiblement noire, hein, comme disait Mur Muriel Robin. Noir Noir, un peu, un peu blanc. Ah, noir, noir Ah, complètement noir de toute façon, femme et noire, c'est un peu la nouvelle combo qualifiante aux responsabilités. C'est l'équivalent du bac chez nos grands-parents, ou de, du bac plus 5 encore, tout au réolé de gloire de ma génération. La prochaine étape, c'est LGBTQIA+, comme la nouvelle mère de Chicago, femme, noire, lesbienne. Alors oui, Sibet sort tout droit du Parti Socialiste, et ça n'était pas qu'une période d'essai qui n'aurait pas été convertie, non, non, 12 ans. 12 ans OPS, conseillère communication d'Arnaud Montebourg. Elle rejoint la garde rapprochée d'Emmanuel Macron dès sa nomination à Bercy en 2014. Et euh, ben c'est ce qu'on appelle en politique l'instinct de flottaison. Hein. Quand une barque, quand une pirogue, devrais-je dire, prend l'eau, évidemment, tout de suite, hein, sauter dans euh, celle d'à côté dont le fond a l'air sec et qui a l'air mieux, mieux embarqué. Donc, instinct de flottaison, Macron-Bercy 2014, en 2016, elle rallie En Marche, c'est également l'année où elle profite hein, d'une pierre de coups pour obtenir sa nationalité, Bah oui, sinon, elle n'aurait même pas pu sinon voter pour son propre candidat, euh, je, à titre personnel, mais ceci n'engage que moi, je suis souvent un petit peu surpris de voir la facilité avec laquelle on obtient parfois la nationalité française, on dirait la file fast-track à l'aéroport. On arrive avec sa petite valise-cabine, des chaussettes Mickey, et puis hop, euh, déjà, euh, le mec ou la meuf euh, est ressorti de l'autre côté, alors que toi, t'es encore en train de défaire ta ceinture et d'enfiler tes chaussons en plastique. Bon, alors à propos de sa relation avec Emmanuel Macron, et preuve qu'elle n'est pas dénuée d'une certaine ironie, quand le magazine Jeune Afrique l'interroge sur les raisons de son choix, elle répond euh, l'amour d'Emmanuel pour la langue française et sa poésie. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Bon, alors c'est peut-être la même substance poétique que secrète Emmanuel qui avait déjà fait succomber Brigitte. Per à titre personnel, encore une fois, je ne l'ai pas encore perçu, mais il me reste trois ans. Euh, mais elle a tout de suite déclaré, en tout cas, être prête à tout pour lui. Alors prête à tout pour une conseillère comme, hein, bah, ça consiste en premier lieu à mentir. Évidemment, croyez-moi, j'ai bossé dans les médias, c'est leur premier réflexe. J'assume parfaitement, dit-elle, a-t-elle dit. -elle de mentir pour protéger le président, dans une phrase qu'elle qualifie aujourd'hui de tronquée et tirée de son contexte, sauf qu'elle ne profite pas de son poste de porte-parole, ni pour nous donner le contexte, ni pour nous rapporter les mots qui auraient été tronqués. Alors, ça vous a plu Vous en voulez encore Allez, manifestement, les petits mensonges de campagne de Sibeth n'ont pas réussi à caler son appétit d'ogre. Oui, parce que niveau appétit, je pense qu'elle en a un sérieux, en tout cas plus que ramaillade, qui, au moins, avait l'avantage d'être jolie. Elle ressemblait un peu à mon ex-sénégalaise quand j'étais en, en école d'ingénieur. Alors, elle s'est resservie, donc, disais-je, bête s'est resservie au buffet du mensonge d'État en, en se faisant le relais de montage d'images censé disculper partiellement Alexandre Benalla cet été. Un montage sorti par la garde rapprochée du président en la personne d'un certain Emelien, Ismaël Emelien, euh, interrogé sur la méthode, l'intéressé avait simplement balayé d'un revers de la main méprisant, en avançant pour toute défense, que sur Twitter, telle était la règle. Alors pour ceux qui seraient tentés par réflexe de voir dans l'arrivée de Sibet une tentative de mixité sociale dans une garde, dans une garde rapprochée macronienne faite principalement des narques, j'ai envie de leur dire calmez-vous calmez-vous tout de suite. Son père était numéro 2, euh, Farah Ndiaye était numéro 2 du Parti démocratique sénégalais et membre de l'Assemblée nationale sénégalaise. Sa mère, Mireille, était une haute magistrate, présidente de la Chambre pénale de la Cour de cassation au Sénégal, présidente du Conseil constitutionnel au Sénégal. Ben oui, ben sinon, euh, sans ça, comment voulez-vous qu'elle soit entrée à Montaigne, à Paris, au lycée, parce que Dakar, niveau carte scolaire, euh, comment ça se passe par rapport au jardin du Luxembourg et au 5e arrondissement Moi, ça m'a l'air un petit peu loin. Alors, après, elle est dead la meuf. Après, on dépense un pognon de dingue pour les pauvres. Et après, je suis prête à mentir pour mon président, chéri. On attend, si bête, ta prochaine sortie avec impatience. Alors... Je ne m'inquiète pas beaucoup pour toi. Dans tous les cas, tu auras toujours à minima la presse africaine, tribale, pléonasme, pour te couvrir. Je sais que déjà, tu n'économises pas ta peine. Tu es déjà en train de nous préparer quelque chose. Hein. Ça affleure, ça couve. C'est potentiellement déjà là. Déjà lors de ta première séance de questions au gouvernement, tu toisais silencieusement l'Assemblée en mâchant un chewing-gum dans une pause que, qui n'aurait pas dépareillé dans un clip de rap suscitant un début d'indignation dans l'hémicycle. Alors j'ai envie de te dire à ce stade, Sibeth, euh, ne perdons pas de temps, hein, lâche-toi et, et qu'on en finisse vite. Alors poursuivre les aventures de Sibeth dans notre paysage médiapolitique aux côtés, de celle de Marlène et les autres. C'est le moment de vous abonner à la chaîne de votre mécanicien, sociologue, commentateur préféré. Et euh, sachez également, autre euh, suggestion, autre motivation pour le faire, que arrivent les offres anniversaires pour mes formations. Les offres anniversaires, c'est parce que le site aura 13 ans, fêtera ses 13 ans au mois de mai, et l'anniversaire de Bibi, il n'est pas loin. Il est en avril, et comme chaque année, nous jouerons aux enchères. Vous en saurez plus dans les prochaines vidéos et également dans les petits messages interstitiels que j'insère entre les vidéos et que ne voient que les abonnés à la chaîne sur leur portable.